Ah, mais Et voici, on va le sang Recevez les enfants d'union, je plairais pas. Dégagez-vous un jour, on va passer à la télé. Maman va écrire de moi, on va tout casser. Ça fait mignon, fait des manières qu'on peut les. Mais si Jijime ne fait que représenter. Je veux mets cette vie d'art, je maman rendre ma mabelle. Je lâche avec MCK. Je veux mets cette vie d'art, je rendre ma mabelle.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 MC cachouri mais maintenant, mais moi je veux passer à l'eau à la télé, a plus moyen pour vous de m'arrêter, Parce que c'est moi, papa, je suis fou, mon n'avait pas les nez, puisque moi, moi allo j'ai les nez, puisque vous, nez, jusqu'au coup, nez, comme tes coups, eh, à pis, déshuter les gens parce que tu passes à la télé, et puis puis son co donc parce qu'elle veut passer à la télé, mais t'es Gigi, passe à la télé, et sa vie, passe à la télé. et dans l'occasion l'appel mami wat a ici au camp tu t'es mal on te brise. ouais ouais ouais belle souris. souris pas t'es toujours à tête ta piche tu blagues mal ici nous on on trahit jamais un feu pour une bitch et salaud finissent finit par qu'une fiche pour problème de gloire et de brise. la golem m'a craqué des salauds mais m'a appelé dong dong dès qu'elle a coûté mon jojo La chérie à moi J'ai envie de à la télé J'ai envie de faire des choses pour maman Que puisse crâner crâner devant ses copines A l'ami pas heureux c'est important On chabonne tous les matins ah, On a trop souffert ah, Maintenant on doit percer ah, L'enfant béni de Dieu oh, oh, oh, oh, oh Les gens se sont moqués Oh, oh, oh, oh. Ils ont dénigré Mais pourquoi je suis vous jalouser Rappelle-toi du passé, tu, tu m'as bloqué ah ah ah ah, ah.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 On va passer à, la télé. La, télé. Va passer à la, la télé, on va passer à la télé, on va passer à la télé, la c'est sûr, on va passer à la, la télé. Amé Dekasaki, Jonas Prod, Afrika, Marilyn Bondoyan, Gabriel Avederji, Maman Angue, Chambéline, Jenny, Samuel, on ensemble.